la GS Taora avec euh, la rentrée de Barbarie le numéro 20 qui va faire son entrée on va vous dire dans quelques instants la place de qui on attend juste que le, le ballon sorte la récupération pour la GS Sahara c'est parti très vite pour euh, David là-bas de son côté, il a joué avec Aoudou Aoudou, oh, que dit l'arbitre il a levé son drapeau l'arbitre de touche et ça repart très vite hein. on ne laisse pas le temps du côté du MC Oran pour le changement Le MC Oran qui a le ballon dans les pieds avec les le centre au point de pénalty pour Amran que dit l'arbitre Faute, euh, et il demande des changements avec l'entrée de Barbarie et la sortie donc, de euh, Hamzaoui, je pense. Et non, c'est euh, Aoudou, le buteur de cette rencontre qui va céder sa place et qui sort sous l'ovation des supporters ah non alors que se passe-t-il <rire> que se passe-t-il et voilà donc c'est Hamzaoui plus tôt ah il a l'arbitre avait grandi. voilà donc c'est Hamzaoui il y a beaucoup beaucoup donné en première mi temps il est remplacé par Barbary on joue euh, bien sûr l'assurance du côté de l'entraîneur Meshich Ali, avec l'entrée de Barbari, qui va essayer d'apporter un surnombre au milieu de terrain, et qui va permettre également à Benjil lui, d'aller beaucoup plus en pointe, en compagnie de Aoudou, et bien sûr de ce jeune numéro 15, Belkhir, qui donne du fil à là qu'il a donné du fil à retourner en première mi-temps et qui essaye de remettre ça en cette seconde période. Belgidali qui joue avec Terbah. Terbah Ter -Bah qui tente le petit dribble. Terbah, le centre de Terbah au premier poteau et le bon placement de Dahman devant Aoudou qui était là, qui a surveillé de très près cette balle. Aman. Aïe, ah, perd le ballon Amran, récupéré par Nadia Sawara Belgileli. Belgileli qui joue là-bas sur le côté pour Tobel.